Moi c'est Marion de Green Martha sur ma chaîne on parle couture, créativité et corset. Le mois dernier vous avez bien aimé le vlog que je vous ai fait et je vous avoue que j'ai bien aimé le faire et l'éditer moi aussi. Je pense que je vais en proposer du coup un petit peu plus souvent. Donc c'est parti pour le vlog du mois de juillet. là en ce moment j'ai surtout cette robe de mariée à finir, je vais sans doute vous la montrer par petites touches par-ci par-là et normalement quand le vlog sortira le mariage aura eu lieu donc ça risque pas de gâcher la surprise à qui que ce soit. Je regarde pas mal de vidéos YouTube en général quand je couds et en ce moment, je regarde surtout des vlogs en fait. Une partie de mon intérêt, c'est de voir comment font d'autres personnes pour structurer ce genre de vidéos. Ça, ça me parle de savoir comment raconter une histoire comme ça, qui est juste finalement du, du quotidien, de la vie de tous les jours. Et puis je trouve que ça m'inspire vachement en fait. Ça me donne des idées, ça me donne des envies de dessiner plus souvent, de faire d'autres projets. Voir d'autres euh, créatrices au sens très large, parce que je regarde de la couture, je regarde euh, du dessin, de l'art, de la BD. Bon, alors, j'ai ma fermeture éclair et je voulais de quoi faire accrocher des, des petits boutons, des élastiques pour pouvoir mettre autour de petits boutons. Par contre, c'est pas du tout la bonne couleur. La première option, c'est voir si j'arrive à le placer. On ne distingue pas suffisamment les, le blanc de l'élastique. Ma deuxième option c'est de teindre l'élastique soit avec du thé, soit avec une encre acrylique qui bougerait pas trop et qui permettrait de récupérer la bonne couleur. Et la troisième option c'est je m'en sers pas et les boutons sont purement décoratifs. J'ai plein de boutons à faire mais il fait sombre dehors, il fait gris, du coup la lumière de l'atelier est vraiment pas top et je me suis rendu compte que ça jouait sur mon moral. du coup je suis montée faire les boutons à mon bureau d'habitude je fais que la couture à la main mais là j'avais juste la presse à boutons à monter On est samedi, normalement, je ne bosse pas le week-end, mais alors comme je suis charrette sur ce projet, eh ben, on va s'y mettre, et puis vu que je veux me prendre quelques jours la semaine prochaine, je compense en travaillant un petit peu aujourd'hui. C'est un truc qui est difficile à faire quand on travaille à son compte depuis chez soi, et qu'on a un métier passion de savoir où s'arrêter, où c'est qu'il faut se reposer, qu'est-ce que c'est se reposer Parce que par exemple, des fois, pour moi, quand je bosse sur un projet personnel, quelque chose pour moi qui n'est pas pour un client, bah, j'ai l'impression que c'est du repos en fait, que c'est du loisir. Bon, bah, samedi soir, <rire> je vais sûrement bosser après-dîner, histoire de m'avancer donner un bon coup de fouet pour avoir un rythme un peu plus raisonnable dans les jours qui viennent. J'ai clairement pas autant avancé que ce que j'aurais aimé dans l'idéal. Et là je vais faire un petit break couture entre autres pour reposer mes mains et parce que j'ai une vidéo qui sort demain qui sera déjà sortie au moment où ce vlog sera publié, du coup je vous mettrai le lien chaque fois que je fais une description des titres, je vous reviens voir ce que j'ai fait sur mes précédentes vidéos pour avoir quelque chose qui soit un petit peu harmonieux dans le même esprit. Alors. Il y a eu beaucoup de longues nuits et de soirées tardives pour finir la robe. J'avais quand même gravement sous-estimé le temps que me prendrait l'application de la dentelle. Toutes les petites pièces à découper pile au bon format, à agencer de façon à ce qu'on ne voit pas les coutures... Mais c'était chouette, c'est exactement le genre de chose qui me plaît à faire donc je me suis éclatée. Et là, on repart sur une nouvelle semaine. J'ai un petit peu de travail de retouche à faire pour la fin de la semaine. Je vais mettre mon journal à jour, m'organiser un petit peu pour la semaine. Et j'ai surtout du travail à faire pour Cozy maintenant, beaucoup de montage, finir de scripter une vidéo et filmer 2 trois choses. Je pense que ça va être assez intense. Je dois aussi faire des propositions de tenues pour une collaboration. A la base j'étais censée avoir un petit peu de vacances et me reposer la semaine dernière. Ça s'est pas trop fait. De l'extérieur, ça peut peut-être donner l'impression qu'aujourd'hui, je vais rien avoir fait, finalement. Mais au fur et à mesure que je travaille à mon compte et depuis la maison, je me rends compte que c'est important aussi de m'accorder des moments de respiration, où je vais faire de la planification, où je vais réfléchir un petit peu aux étapes d'après. C'est aussi nécessaire, parce que si je continue à bosser, bosser, bosser, bosser, ben, je vais finir par aller dans le mur. Hein. Je sais ça, d'expérience. Dans les choses que j'ai à faire, j'ai pas mal de choses qui me demandent de réfléchir, aussi bien pour écrire des vidéos que pour faire des propositions à des clients et à des partenaires. Et pour ça, c'est aussi important de se laisser des moments de respiration où le cerveau peut un petit peu utiliser du CPU en arrière-plan, pendant que moi, je suis en train de simplement coller des stickers ou écrire d'autres choses dans mon journal. Là, je fais quelques petites recherches préliminaires pour un shooting qui doit être un thème médiéval. Donc je regarde déjà qu'est-ce que j'ai qui pourrait s'inscrire à peu près dans ce thème-là. Je vais pouvoir faire une proposition à l'organisatrice pour lui dire voilà, j'ai ça, j'ai ça, j'ai ça, ensuite on peut envisager d'autres pièces en plus. Et en fait, j'ai bien envie de faire au moins une pièce de costume supplémentaire. Ce soir, avec d'autres personnes de costume, on enregistre un panel pour Cosy. Je profite d'avoir des gens en face de moi sur mon écran pour faire quelques portraits. Ça faisait longtemps que j'avais pas eu l'occasion de dessiner comme ça. C'est pas toujours très facile. Le script est enfin fait. Ça fait... Ça se voit pas en fait, mais ça fait vraiment des mois que je travaille là-dessus. C'est une vidéo que j'avais envie de faire depuis très longtemps. C'est un thème qui m'intéresse et que je voulais aborder même avant de faire des vidéos. Mais j'avais jamais réussi à trouver l'angle. C'était un petit peu plus compliqué à formuler que ce que je pensais. Mais j'y suis enfin arrivée. Et là j'ai un... une sensation d'accomplissement assez intense. Et... Je vais voir si je réussis à faire un petit peu de retouche. J'ai envie de faire du montage. Mais c'est pas ce que je devrais faire là maintenant tout de suite. <rire> Mon cerveau veut absolument passer en mode montage mais j'ai d'autres choses à faire plus urgentes. C'est vendredi, c'est le dernier jour de la semaine où je peux encore travailler tranquille parce qu'il n'y a personne dans la maison donc je peux enregistrer sans avoir de perturbations acoustique. Du coup je vais finir tous les face -cam pour Cozy, ensuite il me restera que du b à faire donc c'est pas grave si j'ai du son qui est euh, parasité on va dire. ça se passe pas trop mal, j'ai fait mes retouches, j'ai bouclé l'enregistrement des facecam dont j'ai besoin pour Cozy, je me suis fait quelques pauses détente pendant lesquelles j'ai fait du montage, parce que c'est un petit peu mon petit plaisir de faire les vidéos YouTube, et maintenant je vais m'avancer un petit peu sur mes publications de blog. Je sais que dans les semaines qui viennent, je vais sans doute être un peu en rush pour COSY, donc je vais essayer de faire plusieurs articles d'un coup. J'ai mon calendrier éditorial, je sais à peu près ce que je veux publier sur les prochains mois. Des fois je réarrange en fonction des choses qui se présentent, mais j'ai toujours un certain nombre d'idées d'avance qui sont à peu près mises en place. Donc j'ai qu'à me baser là-dessus pour pouvoir rédiger mes prochaines notes. Pour la semaine prochaine, sur le blog et sur la boutique Redbubble, je vous prépare une mise à jour avec plein de petites sirènes. Pour ça, il faut que je fasse un petit travail d'édition encore sur ce que j'ai dessiné pour Mermeille et que je mette en ligne, que j'adapte aux différents produits sur lesquels je propose l'impression à la demande. Coucou, le programme d'aujourd'hui c'est de faire un nouveau post de blog, ma mise à jour de la boutique est prête pour la semaine prochaine, ça m'a donné envie de refaire d'autres dessins donc il y a une ou deux petites sirènes qui sont en cours, je pense pas qu'elles soient en boutique d'ici la semaine prochaine mais elles s'ajouteront sans doute à la collection, à la mise à jour d'après. Du coup aujourd'hui le programme c'est de continuer mes posts de blog, j'ai des gravures à partager, à mettre en ligne qui vont aller dedans. J'ai un ou deux postes de blog supplémentaires qu'il faut que je prévois avant cosy mais je suis pas exactement sûre de qu'est-ce que je vais mettre dedans. Elle est assez abîmée celle-là de gravure, je pense qu'elle a été encadrée et que la. Elle a pris l'humidité, et l'encre est restée accrochée sur le verre. C'est les gravures qui ne sont pas datées, donc je vais devoir aller regarder un petit peu dans ce que j'ai, mes collections, pour mettre une date approximative. C'est jamais très très précis, mais c'est des périodes que je connais relativement bien, donc je devrais pouvoir donner quelque chose à 5-10 ans près sans trop de problèmes. On est lundi, ça va être une semaine édition vidéo à fond, et on commence par le jeu très rigolo de retrouver les rushs que j'ai perdus. Est-ce qu'ils sont là-dedans On va le savoir assez vite, ou pas. Hum, la réponse est non. En fait, ils n'étaient pas perdus les rushs, ils étaient non seulement à leur place, mais ils étaient même dans mon projet, déjà. Des fois, je me fatigue. On est le lendemain, je suis toujours dans l'édition vidéo. Je vais vous montrer un petit peu plus comment je travaille là-dessus. J'utilise KDN Live pour le montage, c'est un logiciel libre qui fonctionne plutôt pas mal. J'ai l'impression qu'il a à peu près la quantité de bugs qu'ont beaucoup de logiciels de montage. Ça reste dans la norme on va dire, même si des fois j'ai envie de le lancer dans le soleil tellement il m'énerve. Là c'est une vidéo où je parle beaucoup, donc c'est le texte qui est important, je vais ensuite rajouter des images en soutien, donc je commence par faire le montage du texte, j'ai mis tous mes différents fichiers sur ma timeline, ça c'est ce qui n'est pas encore édité, ça c'est la partie qui est éditée finement avec toutes les images supplémentaires que j'ai déjà rajoutées. Là, c'est la partie qui est éditée grossièrement, c'est-à-dire que j'ai enlevé les redites, les moments où je balbutie, les moments où je reformule. J'ai coupé, coupé, coupé pour ne garder que l'essentiel de ce que je raconte. Il faudra que je refasse un passage pour vérifier que ça coule bien comme il faut et rajouter, ce que je mets en général dans les pistes au-dessus, des images supplémentaires. Donc il me reste à peu près ça pour finir ma première passe d'édition. En même temps que je fais l'émission, j'ai mon carnet dans lequel je note les images que je dois rajouter, il y en a que je dois scanner, il y en a où je ne sais pas encore exactement quelle image je vais utiliser, mais je vais les mettre à un moment, il y en a quelques-unes que je dois filmer, c'est ce qu'on appelle le b-roll, c'est-à-dire les images qui sont là pour soutenir la narration, mais qui ne montrent pas vraiment quelque chose qui se passe dans la vidéo. J'ai tout bouclé, ça a effectivement été assez intense sur la fin mais je suis super contente d'y être arrivée. Donc là on est le dernier jour de cozy et ça s'est super bien passé sur ma chaîne, merci d'être venu aussi nombreux, c'était vraiment super cool. Je vais me poser avec une tasse de thé, j'ai un petit bonus que je voudrais préparer pour ma dernière vidéo qui est pas encore sortie, qui sera évidemment sortie d'ici que ce vlog soit en ligne, je pense que c'est un bon moment pour arrêter le vlog ici. Je vais commencer d'autres projets après, que donc vous verrez plus tard sur ma chaîne. Et puis il y a la rentrée scolaire qui arrive, tout ça, on est fin août déjà, quasiment. Pas quasiment, on est fin août. J'espère que ce petit tour dans les coulisses du Costume Symposium et de mon travail sur mesure vous aura plu. Et puis ma foi, à bientôt sur ma chaîne Ciao ciao